C'est un risque, mais c'est ce risque qu'il faut le prendre. Si on ne prend, si prend pas de risque, on reste à notre place. Et moi, je veux pas rester à ma place. C'est révoltant et ça, ça m'encourage à continuer. Là, c'est la première étape. Demain, il faudra aller plus loin. Milliers de manifestants qui vont vers la mairie. Ça fait 25 ans que je suis journaliste. Je n'ai jamais vu autant de violence envers notre métier. Ah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 Salut internautes, alors aujourd'hui nous sommes le, 20, le samedi 26 janvier 2019 et je suis à Marseille comme tu le vois à l'instant pour l'acte 11 des gilets jaunes bien sûr dans une ville qui est quand même plutôt insoumise il faut le dire. Alors allons à la rencontre des Marseillais et des Marseillaises pour cette journée jaune en couleur. PCF, plein de collectifs, etc. Euh, le décor est sacrément planté. pour expliquer un petit peu aux gens car depuis le début, depuis le 17 où je suis dans la rue, les gens au départ sortent comme ils sont en tant que citoyens et euh, n'ont pas forcément de connaissances dans le droit, dans le domaine juridique et dans les manifestations. Donc comme toute personne simple, j'ai commencé à m'intéresser pour savoir quels étaient mes droits et ce que j'avais le droit de faire dans la rue. On nous fait croire qu'on est libre de circuler alors qu'on nous parque comme des animaux et au fur et à mesure des samedis, l'évolution euh, elle n'est plus euh, dans la liberté mais dans la répression et du parkage. Donc à un moment donné, le peuple peuple fait le gouvernement, c'est pas le gouvernement qui fait le peuple. Salut Ça trop plaisir de te voir, j'ai vu ton message tata, je suis venu juste pour te voir Ah je suis comme ah, une Eh bah en moi Qu'est-ce qui justifie ta présence aujourd'hui en jaune ici Aujourd'hui, alors déjà il y a le fait que j'ai vu ton petit poste ce matin et que je voulais absolument te rencontrer, c'est Mille. J'étais venue une des premières fois, j'avais été assez déçue parce que ça avait été que de la bagarre et de la violence et moi je suis pas favorable à la violence. Euh, mais là je vois que c'est en train de changer. Qu'est-ce que selon toi a changé pour te faire venir Il y a moins de violence Qu'est-ce qu qu qui s'est passé Ou alors peut-être plus d'importance, plus d'urgence Non je pense que c'est mon rapport à la violence qui a changé. Il y a autant de violence sauf que maintenant je la cautionne. Tu sais que cette phrase peut euh, choquer des gens, mais pour toi, dis-moi une définition de violence que tu cautionnes. C'est quoi pour toi Parce que le mot est... Tu vois bah, la violence, c'est la violence physique, c'est ce qu'on voit, c'est les gens qui se font matraquer, c'est moi, 1m60, 50 kg, qui me fait menacer par une espèce de gros CRS habillé comme un robocop, c'est euh, se prendre des gaz, c'est ne pas pouvoir manifester tranquille, c'est ça la violence, c'est ce qui est en train de nous arriver à nous, les 2000 relogés dans Marseille, parce que nos immeubles s'effondrent, que personne ne fait rien, et qu'on est expulsé, et qu'on doit se démerder par nos propres moyens, à prendre une deuxième assurance, un autre appart, un truc, un machin. Et on est 2000 dans ce cas-là, et encore moi je suis partie des chanceuses, moi on m'a prévenu un mois en avance que j'allais être expulsée. Il y a des gens qui se sont retrouvés en chaussons, dehors, sans rien à galérer et ils sont trimballés d'hôtel en hôtel depuis deux mois. Et ça, bah, c'est la violence sociale. C'est la violence sociale, effectivement. Tu sais qu'à Marseille, il y, y a un enfant sur deux qui ne sait pas nager arrivé en 6e à Marseille. Tu t'es déjà allé dans le 14 e 15 e les quartiers Nord, il n'y a pas de métro, il n'y a pas de tram. Tu vas aller dans les quartiers Nord, t'en as pour une heure. C'est ça la violence, c'est ça la violence, c'est d'enclaver les gens, de les ghettoiser, de faire en sorte qu'ils n'aient pas d'opportunités, pas de, de perspectives d'avenir et c'est de leur... De, de les forcer à être violents. Le nombre de mecs qui font des évasions fiscales qu'on qu prend à faire ci à faire ça, y en a pas un qui va en prison, il y en a pas un qui doit payer un amende, y en a pas un qui doit faire quelque chose. Et Monsieur Détinger, lui, par contre, comparution immédiate et lui, pas en direct. Normal, normal. C'est de poids de mesure, quoi. Et donc cette violence-là que tu décris très très bien, tu, tu la rejettes, tu manifestes contre. Et mais tu me disais cautionner la violence. Donc c'est pas la même que tu parlais de violence. Alors j'aurais peut-être pas dû dire je cautionne la violence. Ce Que je voulais vraiment dire par là, c'est euh, quand on envoie des bacs dans une manif, d'accord, euh, là je cautionne la violence parce que ces mecs-là ne sont pas. Formés, ne sont pas éduqués pour gérer ce genre de foule. Les bacchus, -E, c'est des gens qui ont affaire à des criminels, qui ont affaire à des gens dangereux, d'accord À deux ou trois à la fois, en général, d'accord Et là, d'un coup, ils se retrouvent face à ça, là. Et c'est comme si tout le monde, tous, on était dangereux et qu'on était sur le point de leur mettre un coup de couteau. Donc les mecs ont des réactions complètement hallucinantes, ce qui est bien normal puisque eux, c'est ce à quoi ils sont habitués. Donc moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est pourquoi est-ce qu'on envoie ces mecs-là venir nous cerner nous En fait, c'est ça que je comprends pas, parce qu'il y a CRS, il y a gendarmes, il y a Ce C'est pas la même chose. Chacun son métier. Moi je suis cuisinière, est-ce que je vais aller vendre des assurances Non, tu vois, chacun son taf au bout d'un moment. Et c'est là où je, où je dis que je cautionne la violence, pas vraiment. Mais quand tu vois des mecs qui vont matraquer des nanas comme moi, sans armes, sans rien, et eh ben, quand t'as un gros mec derrière qui sait boxer, qui va lui mettre une droite, bah là je dis oui, là je dis oui, tu vois. Quelqu'un, on va dire quelque chose Moi j'ai pas voté depuis 15 ans. Et quand je vois cette politique de, de, de vitesse, pour les riches, moi non. Vous savez, l'esclavage est révolu. Je ne suis pas content du tout de l'État, ce qu'il fait avec ses, ses enfants. Il a oublié les enfants d'outre-mer. Ils ont oublié les, les Outre-mer de, de, de Guyane. La France, c'est pas ça. C'est une terre d'accueil pour tout le monde. La France est connue de le monde entier. Moi, je suis noir, mais Français et fier de l'être. Mais là, il y a un problème, l'État. Qu'est-ce que tu as fait à tes enfants, mon Dieu tes enfants se réveillent dans la rue comme ça, on table les vieilles personnes, on table les enfants. Mais où est-ce qu'on va, mon Dieu on on on on on on on on Nous sommes les Gilets Nous sommes les Et on ne On ne lâchera rien Bah, en fait, je suis partie d'un mouvement lycéen, je suis, je suis gilet jaune, enfin, je n'ai pas les mêmes revendications. par exemple la réforme des lycées, le parcours sup et tout. Je trouve ces réformes vraiment inacceptable parce que, parce que pendant, la loi pendant la loi travail et tout, on s'est battu. En fait, on s'est battu pour rien, nuit debout et donc et après, on nous remet une autre réforme enfin, qui, qui nous pèse et en fait, on a la marque en fait. En fait, on déploie des poids c'est tout. Mais il faut qu'on fasse plus. En fait, faut qu'on va plus loin. Parce qu'en fait, le gouvernement de Macron a peur de nous, a peur des Gilets Jaunes. Donc c'est pour ça qu'ils se protègent. Ils utilisent CCRS. Donc le cortège est parti. On remonte la canne bière. Donc, c'est vous qui les avez fait Ah, bravo Est-ce que les revendications des lycéens, donc les futurs adultes de demain, est, -ce, est compatible avec les revendications des adultes en gilets jaunes aujourd'hui Alors euh, ça on en avait parlé, on n'est pas toutes, pas toutes ça c'est sûr. On avait parlé de ce... peut-être s'allier au gilet jaune mais ouais, on... ça s'est pas encore fait donc on sait pas. Mais j'avais quand même envie de voir ce qui se passait quoi. Qu'est-ce qui te plaît chez les gilets jaunes Bah c'est plus là le fait de se battre, de, de manifester quoi. Oh je te vois là avec des petits euh, plus blancs sur toi. Qu'est-ce que tu fais de beau sur la manif On est juste là au cas où s'il y a des blessés, des conneries du genre. A euh, chaque fois on plaque 60, 40 60, 80 sérums filles euh, parce qu'ils gazent vraiment pour rien en fait. Donc t'es là pour aider les gens euh, à, à manifester, c'est quand même pas dingue ça bah ouais, disons qu'en fait, on, les droits de l'homme, on s'en bat les couilles en France un peu. Parce que ça fait partie des droits de l'homme, quoi, de manifester. C'est l'un des droits fondamentaux, en fait. C'est hein, genre là BAC, la dernière fois, ils nous ont chargés sur bien 150 mètres sans problème. Et ils s'en battent les couilles, ils croient pas croire, ils tirent. C'est un bordel monstre. Et pourtant, t'es là euh, si on n'est pas là, il va y avoir qui à notre place. Au début à Marseille, il y avait du monde, mais c'était très calme. Et là, en fait, il y a de plus en plus de gens qui viennent, mais c'est des gens qui sont prêts à se prendre des coups de flashball, quoi. Ils ont plus rien, les gens, donc quand tu plus rien, tu plus rien à perdre. Dibérez, <rires> CRS qui marche sur la gauche, sur le trottoir, pendant que nous on marche sur euh, la route. Et derrière moi, des milliers de gilets jaunes et même de citoyens pas en jaune. On a tourné à, à droite et finalement, ils ont décidé d'autres personnes d'aller tout droit et de remonter vraiment. Alors que, apparemment, la... les CRS, la police, avait nous accompagné à tourner à droite. Et ben, Vince... non, on ne tourne pas à droite. D'ailleurs, il faut jamais tourner à droite. Mais <rire> pourquoi on n'a pas tourné à droite, là, et on était tout droit Parce que si tu regardes les CRS, ils ont tourné à droite tous. Et regarde, ils sont obligés de remonter, de nous re suivre. Regarde où ils sont, ils sont derrière. Le but, c'est de ne pas se faire encercler. Si on se fait encercler, on va se faire défoncer, comme tous les, comme tous les... Comme tous les samedis. Là, ça sert à rien. Donc c'est un peu le jeu du chien à la souris, quoi. Et voilà, c'est un peu ça. Au lieu de nous casser les couilles à nous, il ferait mieux d'y aller dans les cités. Faire le nettoyage. Là, par contre, dans les cités, on n'y va pas, ils n'ont pas les couilles pour. Pour toi, le problème le problème le plus important ici, c'est les cités, tu peux m'en dire plus là-dessus Pas les cités le problème, le, le problème c'est le gouvernement qui entretient toute la misère. C'est ça le problème, c'est le gouvernement qui entretient la misère. Le seul truc que je ne comprends pas, c'est que les jeunes des cités ne sont pas avec nous là, dans, les... Justement, dans ces moments-là pour se révolter. Parce qu'ils vivent la misère, ils sont dans des quartiers pourris, où il y a des cafards, des rats, et ils vivent dans la merde. Il n'y a aucune raison qu'on ne soit pas aux côtés des Gilets jaunes, qui eux manifestent avec les sujets qu'on leur connaît, et essentiellement le sujet qui est bah, la, la précarité, qui s'installe à tous les niveaux. Et nous, à Attaque, nous pensons que la précarité, bah, ça tient essentiellement au fait qu'il euh, y a de l'évasion fiscale qui se pratique de manière euh, outrancière avec la complicité des états et, et bien sûr aux 26 plus puissants de la planète qui eux en bénéficient allègrement. Donc la précarité n'est pas à tous les niveaux. <rire> la précarité n'est pas à tous les niveaux. La précarité elle est pour le peuple, elle est pour la cheville ouvrière de, de tous les états. On est tous une symbole. Toutes les deux vous êtes là, mais toutes les trois, enfin tous les milliers vous êtes là. <rire> Plein de femmes, c'est vrai. Des hommes, et des, des hommes aussi. Des jeunes, des jeunes, des jeunes. <rire> voilà. Mais on parle au monde des femmes pour le moment. Donc, je t'entendais dire à l'instant de ne pas voter aux européennes pour les gilets jaunes, soi-disant. Tout Pourquoi bah, Toutes les listes jaunes sont pour Macron. Voilà. Donc, euh, ce sont des très, très. Et sans oublier. Ouais. que euh, Madame Lavavasseur, je sais pas quoi. Oui, mais c'est elle, la voilà, poêle de ouais, carotte. C'est elle, là, voilà. voilà. Sans oublier qu'elle a bien dit avec fierté qu'elle avait voté Macron et qu'elle ne le regrettait pas. Voilà. Donc, donc moi, à partir de là, moi ce... Je tiens à rajouter qu'elle appelait quand même son saliste jaune le RIC. Ouais. Ah ouais, en plus, Il fallait oser, donc ça apportait à confusion à certaines personnes, peut-être qui ne vont pas comprendre, qui vont voter pour le RIC, et ça sera pas le RIC. Ils vont se faire intuber. Elle, elle a jeté comme pour Macron, dehors Alors, du coup, est-ce que vous, vous allez voter aux européennes Ah oui, je vais voter Ah bah oui, ah ah oui. Ah oui. Ah bah Et j'ose, j'ose vous demander pourquoi Contre Macron, tout simplement voilà. Voilà. Pour, pour les premiers partis d'opposition contre Macron, pour être sûr qu'il y ait de, du poids pour les européennes, basta. Je veux surtout parler de tous les prisonniers, Gilets jaunes de toute la France, Perpignan, Vaucluse, ouais. Paris, dans toutes les régions, il y a des gens qui, qui c est c est sont les en les prison joueurs, pour rien. À ce moment-là, on Exactement. est tous en prison parce qu'ils ont pris pour nous, parce qu'ils qu étaient devant, dans les repouets, sur les péages. C'est eux compris, c'est nos leaders qui sont en prison. Sortez-les Sortez-les On arrive en haut de la Cannebière et on redescend apparemment par la gauche Les gens scandent « Ne nous regardez pas, rejoignez-nous » Tout un symbole Plus de banquises, moins de banquiers. <rire> en fait, je suis là à cause des violences. Tout simplement. Les violences policières Oui, au hasard, les policières. Qui te font venir sur les manifestations. T'es oui. pas un peu mazo Non, pas mazo. C'est qu'à un moment donné, moi, c'est pas pour 10 centimes d'essence que je suis là. Je, je partageais le mouvement sur Internet, Facebook et tout. Et un jour, je me suis dit, quitte à faire des bons le samedi dans mon canapé devant BFM, je viens en manif le samedi. Et je fais les réunions le lundi, les actions le mercredi et les manifs le samedi. Donc les samedis, c'est la grande réunion, le grand rendez-vous. Je ne suis pas avec mes enfants, je suis tous les week-ends en train de défendre avec les gilets jaunes. et Je me bats pour mes enfants, pour moi et pour mes enfants. La valeur qui vous anime, une valeur L'égalité. Fraternité. Il y avait au bout de cette rue la gare Saint-Charles et apparemment tout un cordon de policiers des CRS ont bloqué l'accès et les gens, ben comme vous pouvez le voir à l'instant, n'ont pas été à la confrontation mais ont bifurqué sur la gauche pour redescendre finalement dans les rues de la ville. C'est passé. passé quoi Ben bah, du bruit, je sais pas. Ça rien des gens qui font du bruit sur les, sur les parois. <rire> Le peuple uni jamais ne sera vaincu. Lou, j'ai 16 ans. Euh, Mathilde, j'ai 16 ans. 17, la Lou. Ok, et puis vous êtes pourtant mineur, vous votez pas, mais vous êtes là. Qu'est-ce qui vous anime, vous toutes les trois, à venir manifester et risquer de se prendre une pêche par les flics Pourquoi vous êtes là euh, bah Déjà, euh, on va pas se priver de manifester à cause des flics. C'est pas du tout une raison. Euh, on manifestera. Euh, jusqu'à ce que nos droits soient entendus. Les Gilets jaunes, euh, c'est un mouvement qui, c'est un mouvement de masse qui relie euh, tous les partis politiques finalement. Je pense que c'est un mouvement social et la NPA, et ils sont là-dedans, donc je pense que ça peut marcher. Nous sommes, euh, nous, touchés en tant que lycéennes par de nombreuses réformes euh, qui euh, creusent les inégalités, euh, territoriales euh, et aussi euh, sociales. Nous nous mobilisons euh, avec les Gilets jaunes parce qu'on est tous unis et tous révoltés contre le gouvernement qui ne nous écoute pas. Gardez pas Bonjour à aller, on va je m'appelle raymonde et je viens de dire non à la pénalisation des violences policières. Alors le jeu de mots est très cocasse, on l'a beaucoup entendu. Qu'est ce qui te fait dire ça C'est qu'effectivement, de toute façon, dans des contextes comme ça, en fait de contestation sociale, on voit bien que l'État révèle son vrai visage, à savoir qu'il n'en a rien à foutre, que la police n'est pas là pour protéger les citoyens, mais que la police est là juste pour maintenir l'ordre, l'ordre en place, un ordre avec des inégalités de classe, avec des puissants qui s'en mettent plein les fouilles et puis d'autres qui, de toute façon, vivent avec le smic, crèvent la misère et à qui on demande en plus toujours plus de sacrifice, voire en les culpabilisant, comme ça a été le cas là euh, récemment euh, dans le, la dernière lettre de Macron. <rire> Police par terre, justice euh, on, est là, ouais, on est là pour aider, mais surtout on est là aussi pour représenter la fonction hospitalière. On voulait pas être avec les syndicats, on aurait pu descendre avec la CGT, c'est justement pas ce qu'on voulait en gros. Là Aujourd'hui sur Marseille, il y avait euh, une manifestation un peu doublée, triplée, on sait pas trop avec les syndicats, nous, c'est Gilets jaunes. Il y a un peu de mouvement là. Là on est au pied d'un centre commercial, la bourse, au lieu du capitalisme. Il met les gars au maximum. Donc là ça craint un peu, les gens se font un peu encerclés j'ai l'impression. Vous êtes qui pour me faire descendre C'est presque qu'il vaut mieux que vous allez de l'autre côté ou de la Bah moi je suis un manifestant. Suis un manifestant. Les bah, mais vous vous êtes qui oui. Vous êtes qui J Arrête de faire l'idiot descendre. Ah, non désolé, il a rien qui me prouve que vous êtes... Mais non, mais je dois rester là si je veux rester là. Ok, donc apparemment des gens, on ne sait pas trop qui sont, mais ils m'ordonnent de descendre. Il y a des gros mouvements de foule, les gens se font charger et du coup courent dans la bonne direction. Chose qu'il ne faut pas forcément faire courir comme ça dans tous les sens. Il y a quelques CRS ici qui ont chargé une foule de gens qui étaient là et qui ont fait dégager les gens de côté. Il y a eu l'usage de gaz, mais peu pour l'instant. Des gaz, quelqu'un se fait arrêter. Là, c'est pas risqué quand même pour toi qui es en mobilité réduite. C'est un risque, mais c'est ce risque qu'il faut prendre. Si on le prend, si on prend pas de risque, on reste à notre place. Et moi, je veux pas rester à ma place. Lâchez-le, rien plus Lâchez-le tout de suite Ah monsieur sortez de là Il là, avancé lui le le le Putain, j'ai pris une sacrée dose là on est gazé n'importe comment dans tous les sens ah. avec les Gilets jaunes pour la simple et bonne raison que j'en ai ras le cul de voir ma mère galérer que les, les institutions c'est de la merde. Macron il fait totalement de la merde, ma mère elle galère chaque mois, j'ai un petit frère, mon père il galère autant pourtant il gagne des sous. Je suis en art appliqué et le bac il touche les, la réforme des technologiques et des professionnels. On va être jugé sur tout ce qu'on a fait sur l'année et les profs notent très mal, c'est-à-dire que si ça ne plaît pas le sujet au correcteur et qu'il aime pas, même si ça, ça respecte toutes les caractéristiques qu'il demandait,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 se rejoignent, là je suis de nouveau sur la canne bière et on a du mal à tous se retrouver, il y a vraiment beaucoup de confrontations encore avec la police, qui empêche les gens de passer, comme là. Je viens pour la même raison que les autres personnes, hein. que ce soit au niveau social, économique, il faut changer le système. Qu'est-ce que tu fais sur la manif avec des masques euh... Je distribue aux personnes qui se font gazer, qui n'ont pas de protection, donc euh, des masques et des euh, et du sérum. Quand tu regardes, les gens se font parce qu'ils possèdent ça oui, oui, oui, oui. Tu les criminalises donc c'est ça c'est ça oui oui je vais dans le mauvais sens. Et les fois où il y a eu parce que j'ai fait toutes les manifs, euh, les fois où on voit des petits jeunes oui effectivement qui balancent une bouteille d'eau par-ci, bouteille... est-ce que ça justifie le matraquage et le gazage à, à, à, de, de plein fouet comme ça Pour moi ça ne justifie absolument pas, c'est révoltant voilà c'est révoltant et ça, et ça m'encourage à continuer Et tous les samedis je serai là et si je peux faire d'autres choses, d'autres actions comme il s'en passe la nuit etc etc j'y serai. Les gens redescendent la canne bière pour se retrouver sur le vieux port par milliers si ce n'est plus encore. Pour ceux qui ignorent le message de ce panneau, allez taper sur Wikipédia, commune de Paris. Très intéressant. Bon, bah manifestement, on se dirige vers, selon mes souvenirs, le Panier. Le quartier historique près du Vieux-Port. Bonjour Monsieur Oh, vous, vous déranger. Juste un mot, est-ce que vous cautionnez ou pas ce qui se passe dans la ville aujourd'hui On sait pas, on ne sait plus. Quand ils parlent de nous en disant qu'on est minoritaire, si on regarde le taux de sympathie ou le taux de soutien du mouvement des Gilets jaunes, qu'on le compare au taux de sympathie ou de soutien par, avec Macron, ben, on est trois fois plus. Donc en gros, c'est eux qui ne représentent rien, qui ont été élus par même pas un cinquième des Français et qui sont au pouvoir à tout décider. Et nous, on est là et c'est nous qui, euh, qui devrions avoir le pouvoir euh, normalement et on va le réclamer. C'est comme euh, en gros, si demain on trouve une, une lampe de génie et on a le droit de faire un vœu. Euh, en fait, si t'es malin, tu fais quoi comme vœu Tu fais le vœu de pouvoir faire plein d'autres vœux. Ben le risque, c'est ça. Il y a double faux usage du termes de démocratie représentative, on n'est pas en démocratie parce que démocratie c'est le pouvoir au peuple, on n'y est pas, et c'est pas représentatif parce que quand on regarde la composition des assemblées, ça ne représente pas du tout le peuple, donc c'est double, un double mensonge en fait. Il y a beaucoup de bonnes énergies, tout ça, après ce que je déplore un peu c'est qu'il y a un manque de coordination et de démocratie au sein du mouvement lui-même, comment les décisions sont prises, comment on décide ce qu'on va faire, je pense que c'est n'est pas qu'à Marseille, c'est en général, mais du coup c'est pour ça que moi je pousse vraiment tous les gilets jaunes et les gens qui sont investis ou pas à essayer de faire en sorte d'utiliser à la fois les réseaux sociaux, mais même de faire des assemblées populaires dans la rue, de se réunir tous ensemble pour essayer d'intégrer de, de, le plus de monde possible dans les décisions, parce qu'après ça sera d'autant plus suivi. Là, au maximum, dans la, dans la mobilisation, on a été peut-être 500 000, si on ne prend pas les chiffres des médias, si on le double, on dit qu'on a été 500 000 au maximum. Il y a déjà eu des mouvements sociaux en France où il y a eu plus de 2-3 millions de personnes dans la rue. Si les gens sont descendus une fois, ils peuvent redescendre. Pourquoi ils ne descendent pas actuellement C'est peut-être un peu parce qu'ils ont peur de se faire prendre du gaz lacrymo, peut-être, ou peut-être il faut proposer d'autres modes d'action. Oh, Qu'est-ce qui se passe là-haut Il a jeté un sac plastique rempli de, de journaux, de papier. De... Il y a des cons partout, faut pas faire attention. faut ignorer, c'est la meilleure réponse. C'est très joli ce petit cadeau. Est-ce que c'est pas dangereux d'amener des enfants à manif Ça peut être dangereux d'amener des enfants à manif. Maintenant, je reste en derrière, derrière le cortège pour le petit, mais il faut qu'il sache ce que c'est la manif. quoi. Ah alors Manu, tu étais tranquille avec ta petite copine que j'ai fait fuir, je suis désolé. Ton état d'esprit, c'est lequel euh, Moi j'aime bien être dans la rue parce que c'est chez nous et du coup, euh, j'aime bien me balader chez moi. La foule débarque devant les terrasses du port. Ok, Starbucks, coffee, etc. Et puis des tours en verre au fond. Nous sommes dans un quartier commerçant. T'as les gilets jaunes qui sont là. Personne euh, ne menace, tu vois, mais ils sont là, ils protègent euh, les intérêts privés. Vous avez reçu les ordres de défendre euh, l'argent les intérêts privés ou les gens, normalement Pas de réponse évidemment. Euh, en fait, ils, ont, ils reçoivent des ordres directement du préfet, préfet qui reçoit ces ses ordres du ministère de l'Intérieur, donc du pote à Macron, et l'ordre est très vertical dans, dans leur ouais. métier, et c'est de bah, protéger les, les intérêts capitalistes, tu vois, les protèges des magasins et pas les gens, alors ouais. qu'ils sont censés nous protéger, nous, contre des soi-disant casseurs, qui sont, en fait, plus dans leur rang que dans les nôtres. Alors, votre prénom, s'il vous plaît Mon prénom, c'est Sophie. Et vous êtes Je suis journaliste à France 3. Vous êtes régulièrement sur le terrain pour couvrir tout ce qui est... Très souvent, oui. Et votre ressenti en tant que d'un côté journaliste et d'autre côté citoyenne, comment vous vivez les choses ah bah, Je suis journaliste et citoyenne, je ne peux pas être l'un puis l'autre, un coup l'un, un coup l'autre. Euh, une grande tristesse de voir, d'être si mal compris, euh, donc ça c'est extrêmement violent. Pour nous, euh, ça fait 25 ans que, que je suis journaliste, J'ai jamais vu autant de violence envers notre métier. Et je ne pense pas avoir jamais pris parti dans ma vie puisque ce n'est pas mon métier. Ouais, ça nous empêche pas d'être là, encore et encore. De faire notre boulot même si on se fait cracher dessus, même si on se fait euh, euh, pousser, molester, insulter. Et comment vous, vous analysez ça en tant que journaliste Est-ce que c'est pas une défiance, alors moi je vais vous donner mon analyse, mais est-ce que vous la partagez ou pas Est-ce que c'est pas une défiance de la population envers ce qu'ils... Ils amalgament peut-être ce qui représente la puissance et l'injustice. Enfin, il y a peut-être un amalgame. Comment vous analysez ça, vous Vous croyez que je l'ai rencontré souvent, Macron, moi Vous croyez que je l'ai au téléphone tous les jours euh, Est-ce que vous pensez qu'ils connaissent notre situation Est-ce qu'ils savent que la moitié des journalistes là sont des précaires euh... voilà. Après, mon problème, c'est pas de notre métier, c'est pas de raconter notre vie, c'est de raconter celle des autres. Voilà, mais... Euh... Mais il est important parce que même moi, tout simple youtubeur qui est indépendant comme ça, euh, je ressens aussi. Souvent on me dit, ah, vous êtes qui Vous êtes euh... Et puis après on dit YouTube. Ah ok. Donc il y a quelque chose. Et peut-être. Alors oui, France 3, c'est une télé publique, etc. Mais ils confondent peut-être avec BFM. Il y a vraiment, il y a une défiance, il y a un rejet. Mais vous le vivez certainement très très mal. C'est évident. Mais est-ce que vous pouvez le comprendre ou le justifier Enfin, comment vous ressentez ça vous Je peux le comprendre, je ne le justifie pas. Je m'appelle Tchèque et j'ai 19 ans. Est-ce que aujourd'hui tu es là pour soutenir les Gilets Jaunes Moi, je suis Gilets Jaunes au fond de moi. La vérité, dans l'État, la queue des corrompus. La queue des corrompus, moi, je trouve que c'est pas normal. Que ma mère, a galère à 24 moi, je galère à 24 même je suis apprenti, mais en général, c'est pas normal. Je trouve pas normal, en général. Alors, quand le président dit qu'on a perdu le goût de l'effort et qu'on est, en fait, des fainéants, ça te fait quelque chose Non, lui, c'est un fainéant, parce que lui, il gagne bien l'argent. Nous, on gagne la misère, c'est différent. Quel âge vous avez, vous, autour, là 14, 13, 13, 13. Okay, moi j'ai 13 aussi. Parfait. Et euh, vous êtes seul là en manifestation ou vous, vous sont avec vous Comment ça se passe Nous, Non, seul. je suis seule. On, on est samedi. des hommes C'est samedi, il n'y a, a pas les cours, il n'y a pas l'école, voilà, c'est tout. Voilà, donc vous baladez en ville Ouais, ah, on okay. en ville, on manifeste et voilà. Imaginez quand on va grandir, il n'y aura pas de travail le chômage comme ça. Macron, il est là, il ne sert à rien, on l'a élu. Enfin, elle est grand, personnellement, moi je peux pas voter. Mais les majeurs qui l'ont élu, ils ont fait un grand. Euh, une grosse erreur parce qu'au début, il disait je vais faire, je vais faire, mais regardez maintenant, il fait rien. Il nous regarde, on manifeste et lui, il est calé chez lui tranquille. Les autres pays, ils doivent se moquer de la France. Est-ce que pour vous, ils représentent la France comme il le faudrait Non, c'est -ce La France, France est insoumise, pas du tout, pas du tout. La France est insoumise. Bon, nous, on est là depuis le début quasiment, on a fait le premier blocage. Au début, on était sur les péages parce que bah, ça avait peut-être un peu plus de sens. Maintenant, je pense qu'il faut qu'on nous voit dans la rue, en nombre. Et euh, bah, aujourd'hui, je pense qu'on réussit bien à Marseille, il y a du monde. Et du coup, voilà, nous, on est là, bah, pour plus de justice sociale. Moi, de base, je suis un putain d'écolo. Vive l'écologie, bordel de merde, faut sauver la planète et pour ça, faut virer Macron. Donc voilà, moi, j'ai un message pour tous ceux qui veulent des enfants. Putain, les gars, pissez sous la douche, euh, mangez bio, mais virer Macron. C'est ce qu'il faut faire et sortez de l'Europe. Non, moi, je suis là pour faire tomber, il faut qu'on fasse tomber la République maçonnique. Tu vois, la maçonnerie, le ce groupe là qui a pris le pouvoir et qui a pris l'argent le pognon qu'on demande et que les gens demandent il est dans les banques donc il faut prendre les banques les gars c'est pas c'est pas macron c'est pas castaner c'est les banques c'est les Rothschild c'est ces gens là à qui il faut aller demander le pognon là c'est la première étape demain il faudra aller plus loin demain il faudra aller voir les banques centrales faudra aller voir les maisons mères Rothschild faire des choses comme ça quoi Apparemment la foule qui est censée arriver sur l'autoroute qui est juste là-bas fait marche arrière Bon, la stratégie des Gilets jaunes apparemment change Et ils retournent, ils rebroussent chemin pour aller ailleurs Bon, apparemment, l'objectif c'est d'occuper la rue Si on entend bien toutes les personnes qui nous parlent D'occuper la rue, de se balader chez nous Parce que la rue, c'est chez nous Que vous êtes très très beau là, enlacé euh, tranquillou comme ça là, <rire> alors qu'on est en manif et puis que les gilets jaunes c'est souvent euh, vendu comme quelque chose de violent, d'extrémiste etc. Quel est votre ressenti par rapport à ça Ben bah, ça c'est juste pour que le mouvement il s'essouffle et que les gens ils y, y croient plus. Après euh, moi je vois pas trop de violence du côté des gilets jaunes quoi. Il y a des vieux, des gamins, des jeunes, des chômeurs, des employés, des amoureux, des pas amoureux, il y a des gens quoi. Et du coup bah, vu que c'est représentatif de tout le monde il y a de tout le monde quoi. Donc ça prouve bien qu'on n'est pas ni une foule haineuse, ni des extrêmes, euh, mais juste le peuple quoi, ni plus ni moins. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec la poussette Bon, emmenez-moi là où allez, vous allez, me disiez. Ils ont un bébé. le bien, le eh ben du coup on ne peut pas aller voir, est-ce que vous pouvez me raconter ce qui s'est passé s'il vous plaît En fait il y avait un CRS de l'autre côté qui a envoyé une cartouche de gaz qui à qui s'est ouverte en plusieurs parties et il y avait le petit en fait au milieu avec la poussette, c'était plein de fumée, puis les parents euh, avec le stress ils ont pris, affolé, ils sont partis, et il y en avait de partout quoi, c'est incroyable, et pourtant il n'y avait rien. Mais avant de tirer, est-ce qu'il y a eu des sommations ah, rien, rien du tout. On tranquillement, il y a un seul CRS qui a gazé, il y a les restes de la grenade, là par terre. Il a balancé, il y a une dame avec une poussette qui manifestait même pas. Le gamin a été gazé. C'est des gens qui passaient comme ça Ils sont partis en courant avec leur enfant. Non, c'est scandaleux, ouais. Le mec qui nous a gazé gratuitement, il nous a gazé. Direct la petite, ils ont gazé. C'est honte. Il se passait rien en plus. son bébé dans les bras, le bébé avait tous les yeux tout rouges qui coulaient en pleurant et tout. Là, on voit une horde de CRS avec de la BAC, parce que c'est la BAC. C'est quand même des... C'est la pierre vermine, c'est vraiment des... C'est honteux, honteux, c'est honteux ce que vous faites. des milliers de manifestants qui affluent et qui vont vers la mairie de la ville. Et tu as effectivement là hein, le groupe. Tous les... Il y a aussi des CRS juste là-bas en fait, juste là. Il y a un bébé qui a été gazé quand même, je suis à vous le dire, hein. une petite fille bravo, qui a l'air comme ça. Ça pourrait être votre enfant à vous, je vous signale quand même. Tu vois sur ton buste, Alternatiba, du vert et du jaune mélangés. Exactement. <rire> Depuis toujours. Condé, il y a deux secondes, résistance, France Insoumise. Du coup, est-ce que tout ça, ça s'épouse finalement bah, Moi, je crois que oui, parce que je suis arrivée avec ces trois intentions et je suis toujours avec. La foule afflue toujours. Et là, tu as la mairie très bien gardée. Libérer la police Libérer la police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 ça me fait rire Ça vous fait rire les gars Regarde, même gars Donc voilà, il y a une ou deux personnes qui ont lancé un projectile et tout le monde s'en va finalement. Preuve en est que très peu de gens veulent en découdre. C'est grave ce que j'entends quand même monsieur ce que vous dites là. Vous dites que la personne qui vous parle mal ou qui se trompe peut s'étonner si vous lui cassez la tronche. C'est dramatique de dire ça quand même. C'est pas votre job de casser des tronches. C'est votre job de casser des tronches Monsieur, conversation privée avec un de mes collègues. Vous, vous êtes en fonction, donc rien n'est privé. Je ne crois pas sur la manière dont vous vous exprimez. Mais moi, je suis pas à force de l'ordre. Je représente pas l'État. Donc t'as quand même des gens. Là, je m'embrouille avec une personne qui a été défendue par les policiers. J'ai un peu rebroussé le chemin parce que je voulais pas me faire casser la gueule. Mais t'as quand même euh, cet homme, ce policier, qui euh, dit à son collègue, et je l'entends, mais il m'entend trop tard, euh, que euh, si on continue à lui parler il casserait des gueules, et qu'il ne faudra pas s'étonner d'avoir notre gueule cassée. Alors je pose la question, est-ce que c'est son boulot de casser des gueules, tu vois Et là, bien sûr, il répond plus, et, euh, et c'est un tel colo ou cette personne bizarre là qui prend la défense du flic qui intervient. Enfin, c'est un peu un, un sketch, tu vois. Mais c'est hallucinant, parce que je, je, je serais resté à envenimer la situation, tout du moins à défendre ma position, je me serais fait, je me serais fait matraquer à la gueule par ce policier qui me menaçait, tu vois Il y a vraiment quelque chose de dramatique. On est devant la mairie, lieu de pouvoir, lieu symbolique. Il y a une armée de CRS et de forces de l'ordre qui défendent, qui défendent, qui protègent ceux qu'on est censé avoir élus et qui nous représentent. Alors Logiquement, ça serait vraiment démocratique qu'il n'y aurait pas besoin de protection de ces gens avec autant de moyens. Et les militants, les manifestants, les citoyens autour sont en train de résumer et de dire la vérité en face des forces de l'ordre qui ne s'appellent plus « garde de la paix » en leur récitant le fait qu'ils peuvent désobéir. En leur disant que des mains ont été arrachées, des gens ont perdu des yeux, des vies ont été détruites, gratuitement, sans raison. Et ce qu'il y aurait une raison d'ailleurs à ça, sur le sol français, tout ça c'est dramatique. On répète ça, ils répètent ça à ces forces de l'ordre qui restent stoïques et qui au contraire disent, et quand tu tends un peu l'oreille, des choses très sales à leurs collègues. Il y a vraiment, et je suis pas anti-flic, hein, vraiment pas, mais là ça fait mal aux oreilles quand même. Il y a un monsieur qui vient de me dire qu'il était important d'occuper la rue. Et c'est vrai, c'est vrai. Et j'ai l'impression, je ressens le fait qu'ici, les gens ne veulent pas rentrer chez eux. Ils font face là et finalement ils ne peuvent pas passer pour ce qui est mairie, etc. il y a des cordons de policiers. Alors ils bougent et ils investissent l'espace public le plus longtemps possible. Et c'est ça aussi qu'on retrouve sur les ronds-points. Il y a une volonté d'être vu, entendu, compris et qui s'accentue avec le temps et qui n'est pas prête de s'éteindre. Et apparemment on reprend la route. Hein. On remonte euh, la Canebière. On est, on est là, on est là, on est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là, on est là, on est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Jean file à droite. Le jeu du chat et la souris reprend. Go, go, go, go, go. Des familles qui sont obligées de fuir, on sent que ça monte la tension. En fait, tu as les gilets jaunes qui essaient de manifester pacifiquement dans les rues, mais la police les traque en fait. La police nous traque. Ils ont certainement l'ordre d'encadrer de, en, la manifestation. Mais en fait, leur simple présence électrise la tension et l'air en fait finalement. Ah c'est toi qui as couilles, putain ça, mais ça va possible Il a volontairement essayé de briser mon euh, mon appareil. Il a dit :« Et les sommations, c'est pour qui C'est pour les chiens ?» Il faut faire des sommations avant de charger À droite la CS à droite C'est Donc ils sont montés là haut pour prendre de l'élan et charger les gens en bas les gars ils normal on faisait Tu vois quoi ils se chient dessus encore plus que toi ils se chient dessus se Mais du coup qu'ils abandonnent Toutes les semaines ils se font encerclés comme des bleus ils se ressemble là c'est quand même con, hein. des pauvres combattent d'autres pauvres. C'est quand même débile. Moi je suis derrière donc je... Il illégal de charger sans sommation. Mais ça continue, je sais pas jusqu'à quand, de jouer au jeu du chat et la souris. On change de rue. L'objectif n'est pas clair, l'objectif est flou, c'est-à-dire que c'est le même. Enfin si, il est clair l'objectif. Ça reste des personnes qui veulent occuper l'espace public. Et il y a confrontation parce qu'il y a en face des personnes qui ont l'ordre d'orchestrer ces confrontations. Vous n'avez pas le droit de frapper des gens comme ça Il avait quoi à la main Une pierre. Une pierre Ah, bah il est con aussi ce garçon. Bah Parfois ça me semble disproportionné. La violence attire la violence Pas de prisonniers. Pas de prisonniers, mais il y en a déjà des prisonniers. Il y en a quelques-uns de prisonniers déjà. Ouais. Je sais pas si on a bien entendu l'échange que j'ai eu avec ce CRS, mais. Euh... Voilà, frapper des gens comme ça gratuitement, c'est n'importe quoi. Ah, bon, je voir, en fait. Bon bah on continue de remonter la cannebière comme tout à l'heure en début de manif On est moins nombreux, on est encore quelques milliers je pense quand même Il y a un cordon conséquent juste là qui nous empêche de monter de nouveau Il de contenir et en fait finalement nasser la population comme ça, ça crée des tensions, c'est évident tu vois Parce que c'est voulu ou pas, en tout cas ça se crée, ça se produit euh, on est sur la canebière, il y a des policiers tout autour de nous, euh, on se fait charger, traquer, etc. Et il n'y a pas de sommation. Enfin, tout ça. Pourquoi Et comment ça se finit généralement à Marseille ces samedis-là Bah, ça se finit mal. <rire> ils vont essayer, enfin voilà, la politique du chiffre. Il faut faire des interpellations, il faut en attraper, il faut faire croire que la délinquance diminue alors que c'est pas le cas. Et voilà, je pense que aussi, faut prendre en compte quelque chose, c'est que les gens ok, ils sont pacifistes, mais là, ça commence à monter. Et plus ça va aller, plus ils sont violents, donc c'est peut-être pour ça que de leur côté ils font plus de sommation parce que la violence est telle. Après, ça part en manif sauvage, c'est normal, il faut qu'ils arrêtent ça comme ils peuvent. Donc je ne sais pas vraiment, c'est une drôle de question, elle est intéressante. Euh, ouais, même, même point de vue, euh... sauf que moi j'ai assisté à une scène la semaine dernière qui est très choquante, où j'étais là-bas à la Cannebière, euh, à l'église à réformée, on regardait euh, la scène, on n'était pas mêlés du tout à la scène, j'étais avec une autre fille. La fille applaudit, juste applaudit. Un CRS est sorti du rang, l'a gazée à bout portant, elle faisait rien, elle portait pas de danger, elle cassait rien, elle jetait rien. Elle a été gazée à bout portant, à la bombe lacrymogène. Il est revenu à la charge, une deuxième fois, à bout portant. On s'est enfui, elle est tombée à côté de moi. Les street medics sont arrivés, ils ont fait signe d'arrêter. Et on a reçu une pluie de grenades et de lacrymogènes. On a dû s'enfuir avec elles, euh, totalement aveugle. Donc je suis d'accord qu'il qu puisse y avoir une répression, parce que voilà, il faut protéger leur rôle et de protéger. Et c'est tout à fait d'accord, et on est un mouvement pacifiste. Mais justement, on faisait rien. Et je pense qu'on un... peut comprendre qu'ils soient tendus, que leurs heures supplémentaires ne sont pas payées il y a énormément de suicides aussi. aussi, chez eux, chez nous aussi, on a des œils éventuels, enfin ah. on a des... Je crois, si je dis pas de bêtises, mais je veux pas trop m'avancer, c'est entre 15 000 et 20 000 Français qui se suicident à cause du chômage chaque année. Voilà, donc elle est là aussi la violence, et c'est cette violence-là qui est très sournoise. Quand on regarde un peu, je suis professeur d'histoire-géo, et quand on regarde un peu justement le, monde, le fonctionnement du monde et de la mondialisation, quand on se rend compte qu'il y a des traités comme l'ALENA, Mercator, etc., qui sont ah, voilà, mmh. arrangés, négociés entre les États et les entreprises, et qu'en fait, les États ne sont plus maîtres chez eux, mais qu'en plus, on rajoute l'Europe. Euh, quand on regarde les tribunaux d'arbitrage et les cabinets d'affaires. Voilà, donc là, les citoyens ont décidé de reprendre leur destin en main. Mais apparemment, là, on voit quand même clairement que, ben, c'est pas désiré par le pouvoir en place. Pourtant, qui se dit non, non, démocratique. Non, Donc, non, voilà. Élu, Donc, mais là, parce que... 23% Moi, j'ai pas voté pour lui. Voilà, dit, merci. <rire> <rire> pour la preuve d'histoire, super. Mais pour terminer, un mot, une valeur, un truc, un mot. La solidarité entre le peuple. L'équité non pas l'égalité, l'équité. Et voilà, petit mot de la fin. L'élite, si jamais vous me voyez, les journaux... Ceux qui sont au pouvoir, ceux qui sont derrière, on vous voit, on vous voit. Vous avez toujours un train de retard. 500 personnes à Paris, il y avait 4 cortèges différents pour malmener les flics. On vous voit, on sait tout maintenant avec le numérique.